Aujourd'hui c'est matinal, Oui, patron! Ah, c'est bien alors! Elle est elle est patron! Bonsoir, monsieur! Oui, bonjour, mon oui, Comment vous allez? Oui, ça va! C'est quoi, vous êtes là il Oui, il y mais euh, tout à l'heure, la jeune gardien qui dormait, hein? c'est pas la première fois que les gens me disent. ça Ah non, non, non, Vous pas du tout en sécurité ici. On voyait pas Oh, sinon, ils vous ont, ils vous ont déjà livré, j'espère. Oui, mon livret, mais je sais, il y a quelques dossiers que je n'ai pas reçus, c'est pourquoi je suis là. Oh là là, bon, j'appelle mon... mon livret là. J'appelle mon livret rapidement. Bon. D'accord. C'est mon là Monsieur, c'est tu c'est i'm <laughs> telling Oui, oui. Oui, oui. Bonjour madame. Bonjour Bonjour oui, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Oui. Oui, euh, Votre agent de sécurité là. Oui. Je suis venu, ne sait même pas que je suis là. Je laisse aller deux oui, fois, il ne sait même pas que je suis là. C'est quoi, il ou quoi Exactement. Que je te le dis. Il ne faut que dormir ou que Parce que, difficilement, je Je laisse aller à plusieurs reprises, mais. Mais chaque fois, c'est ce qu'il fait. Mais Thibéry, pourquoi il fait ça Mais je l'ai engagé ici pour ça ah. Thibéry, c'est quoi tu dors ah, patron Tu es venu ici pour dormir Oh, secret Je vous ai dit, patron Comment vous pouvez sortir de ça Je ne dors jamais Mais les gens sont venus maintenant, tu n'es pas au courant J'ai tout vu C'est ne pas vendre nos secrets. Je suis de je Je ne dors jamais Tu as vu quand je mets les verres là je fais semblant et les gens vont penser que je dois, ils vont voler. Tu les arrêter. Depuis, depuis, ce... depuis que je travaille ici, qui, qui a volé depuis quoi Je te crois. Qui a volé C'est ah, ah, le secret. Moi, ah, je fais. J'ai appris ça là là, en Chine. Telly, ils ont fait vivre Je vais consulter toi. Je seulement en Dans la barre. Dans le patron. C'est merci, c'est merci. Je tombe, je tombe. Et vous êtes prêts, c'est bon, bon, Alice. bon, bon, bon, bon, bon, Merci bon, bon, bon, Merci bon, bon, <rire> merci okay, merci à <t 'enazed> Monsieur Alice. Okay. Oui. Madame voilà Après c'est tout. C'est tout. dire que ton agent de sécurité, il a appris son métier en Chine. Viens, viens, viens, viens, il y a de oui, un Bien, bon, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, Tu dors là? Comment? Patron, je t'ai dit mon secret de ne pas prendre Tu sais, je t'ai fait venir ici pour dormir. Travailler, sécurité, depuis que je suis là, je t'ai dit, faut pas parler. Mais tu ne vas pas du tout là. Tu dois comprendre mon secret, c'est un secret. Quand je mets mes verres là, quand je mets mes verres, jamais tu ne dors. Tu Patron. Donc tu as toujours les fais là? Toujours! Allez, on t'aime, oui. Tu me manques, tu ne dors pas. Attends, je ne dors pas. Et tu as fait où dormi ici Ton agent de sécurité qui a quitté la Chine, c'est lui oh, ça. ça tu m'as dit Tu as tu renvoyé. <rire> <à> <inaudible>